Bienvenue les amis, euh, je vous avais promis une vidéo où j'analyse quelqu'un qui tourne et comme ça vous avez vraiment une vision de ce qui peut être intéressant. Je vous présente Carla qui va euh, être Hello. un peu mon cobaye. Donc on va commencer tout de suite par Carla, si tu es d'accord, tu vas me faire donc une base, de 3, 5, 6, 7 et là tu vas faire 1. Bon, même on peut dire qu'on s'en fout de la base, C'est pas ça qui est important. Tu vas faire droite, gauche, droite et tu tournes et tu poses juste à côté. Et tu vas faire quand tu poses 5. 6, 7, et tu poses juste à côté. Okay Maintenant, ne te précipite pas. je veux Tu as le droit de faire toutes les erreurs que tu veux. Le but est que je puisse apporter un regard et une analyse sur ton travail. 1, 2, 3... Voilà. Alors ça, c'est mmh. très intéressant ce que tu nous as fait là, c'est que vous voyez bien que dans ce tour, il y a une réception qui est un peu middle, quoi qui est un peu bof. Pourquoi Parce que Carla, elle fait 1, deux, elle tourne et la réception au niveau des pieds n'est pas très bonne. Si vous voyez, il y a un excédent de vitesse et donc elle n'arrive pas à, à s'arrêter net. D'accord Donc comment tu peux remédier à ça Déjà, tu mets moins de force dans ton tour, comme ça tu auras moins de vitesse. Essaye maintenant. 1, 2, 3, 5. Voilà. Il y a une autre chose, là aussi ça ne se réceptionne pas bien. Pourquoi Si vous regardez bien, elle arrive, elle a plus son poids sur les talons. Du coup. Forcément, quand on tourne, on est emporté vers l'arrière. Donc, pour compenser ça, regarde bien, si je tourne face à toi, je vais me préparer et je vais avoir le corps vers l'avant. Du coup, je vais compenser cette tendance à aller vers l'arrière. Donc, ce que tu vas faire, c'est te mettre, tu vois si l'écran est là-bas, tu vas te mettre le poids vers l'avant. Voilà. Pourquoi mode... j'hésite à aller en avant C'est ça, c'est en mode tour de pise. Pas juste tu offres ta poitrine, non, c'est tout, tout le corps, le corps que okay. tu vas placer vers l'avant dès le début dans tes tours. Et on peut refaire alors c'est un petit peu mieux on sent que c'est pas encore l'arrêt net mais on sent que tu es moins équilibré vers l'arrière encore c'est un peu mieux maintenant qu'est ce qu'on peut améliorer à ça vérifie est ce que ton spot est vraiment en place peut-être pas alors fais le face face caméra pour qu'on puisse analyser ça quelque part ton spot il est là on peut pas dire que c'est compliqué que c'est que, que tu le fais pas ce qu'il faudrait faire maintenant c'est mettre un peu moins d'énergie concentre j'aime beaucoup répéter ça parce que beaucoup de gens ignorent ce truc là beaucoup de gens ne savent pas comment s'arrêter net l'idée les amis raisonnez bien que pour un tour il faut mettre l'énergie pour un demi tour et c'est le spot qui visse le corps regardez je fais un deux trois et je m'arrête là et le spot va faire il va visser le travail et donc il va visser le pied. Ça fait 1, 2, 3, vis et je pose juste à côté. Alors, c'est pas dit que ça arrive du premier coup parce que je viens de l'expliquer, mais la technique, elle est là. Essaye encore une fois. Mmh. Est-ce que tu te sens un petit peu plus stable à l'arrivée Je me sens plus stable, plus à l'aise, mais je sens que je ne, je n'atterris pas, pied parallèle, boum Exact, parce qu'en fait, tu ne vises pas c'est-à-dire que si tu arrives là, en gros, tu ne seras jamais bien, il faut que ton, ton corps visse le dernier, il faut que ton visse. pied arrive dans la même direction que, que sa position initiale. Donc tu vois, voilà, ton pied, si, vas-y, refais-le tout doucement, voilà, stop Ce pied droit, il doit atterrir exactement dans la même position. Vas-y, et... Ah, c'est mieux C'est un, un petit peu mieux. Maintenant, encore une autre chose. Si on veut vraiment pouvoir être au top, c'est finir le poids complètement dessus et poser. Et là, c'est facile. Ça nécessite, si tu veux, de maintenir très très bien ton axe tout le long et donc de coller les jambes pendant ton tour. Tu fais, hop, tu colles tes deux jambes et tu poses juste à côté. Tu veux dire que tu mises tout sur la jambe droite Oui, mais c'est comme s'il y avait un aimant entre les deux jambes. Hop, pendant que je tourne, je les colle. Alors que moi, je faisais les deux bah, Tu es un petit peu, on va dire que tes adducteurs sont en vacances un peu. C'est-à-dire qu'ils <rire> sont au soleil, ils sont là, hop, et tu arrives là. Et en même temps, est-ce qu'on n'est pas en vacances là, On est, est au soleil, mais on est toujours. Euh, certes, on peut être en vacances, mais dans la salsa, le corps, il travaille toujours. <rire> Allez, 1, 2, 3. C'est un, deux, trois. Je me... un oui, petit mais peu mais plus je compact. Sens que tu plus de risques en... Bien sûr, tu se prends se faire plus faire de risques. Risque. Et puis entre temps, évidemment, souvent c'est un petit peu ça, c'est qu'on s'occupe des addicteurs et hop, on relâche sa posture. Et oui, Tu as faut repris un peu la posture à l'arrière. Ouais. Exactement. Alors refais-le encore une dernière fois. 1, 2, 3 et 5. Alors il y a aussi une chose qui nous gêne, c'est ses bras. Tes bras, tu dois les stabiliser. Parce qu'à chaque fois que tu nous fais comme ça, que les bras les bras t'emportent. Donc essaie de mettre un peu moins d'énergie. D'accord. Alors, quelque part, on est mieux. C'est un peu mieux, oui. On est mieux. Et est-ce que tu peux nous refaire pour finir la séquence droite et gauche Tu m'en demandes beaucoup là, Julien. Oui, hein. mais bon. Hey. Moi, j'ai la pression. Hein. J'imagine. Et encore, tu n'es pas en talon. C'est parti. Alors. Super. Et bien pour le coup ça a marché, tu étais tellement en avant que presque t'es tombé en avant, ah ouais. il ne reste plus qu'à faire la jonction, arriver dans une position neutre ici où il n'y a plus qu'à ouvrir et on atterrit pile poil, ok Bon, et ben écoute, peut-être une dernière fois et qu'après on pourrait laisser travailler euh, tous nos adhérents avec euh, le programme, c'est parti Ben voyez, moi je vois déjà une grosse amélioration depuis le début de la séquence. En tout cas, vous pouvez vous entraîner et aussi on peut applaudir Carla très très fort. Merci Carla pour ta participation. Merci Carla, juste toi, avant génial, tu, pour tes conseils. Merci. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux filles Parce qu'elles ont des fois du mal à danser en talons. Parce que tu sais, il y a quand même des petits trucs. Est-ce que toi, as les, as, tu sens une différence avec les talons Et si oui, comment tu fais pour compenser ce Alors déjà, je ne vais pas prendre des talons qui font 3 mètres. Je vais prendre des petits talons bobines. Vous voyez ce que c'est C'est euh, le, avec le bout carré, un petit peu carré en bas. Et euh, c'est quand même des talons dans, dans lesquels on est beaucoup plus stable. Il faut à peu près, allez, on va dire 5 à 7 cm. Et c'est le top pour commencer à s'initier en talon. Bon, génial. Donc pas de talons euh, de danseuses brésiliennes. Pas de talons de les Gaga, ça sert à rien. Déjà que c'est difficile d'être stable euh, pieds nus. Euh, imaginez avec des talons de 3 mètres. Quoi. Bon, bah voilà, c'était un super conseil pour démarrer. On vous dit à très bientôt et travaillez bien en attendant. Ciao, ciao. Bye bye.